On m'a tellement parlé du lac Rose. Rose, vraiment Oui, ça dépend des saisons. J'y étais allé sans être sûr de la saison. Un habitant me dit, le lac Rose, il est juste derrière ce baobab. Et en m'élevant au-dessus de cet arbre centenaire, j'avais le souffle coupé, au point de ne plus réussir à gérer mes batteries. Tout était magnifique et lumineux. Ces pêcheurs grattant inlassablement le fond, ces montagnes de sel, ces porteuses fortes comme Mambombo, ma grand-mère. Je ne voulais plus en partir et mon âme avait trouvé un endroit de plus où elle se sentait chez elle, comme à Akono au Cameroun. Ce lac bordant l'océan, c'est pour toujours enraciné dans mon imaginaire. Merci à toutes celles et ceux qui ont soutenu de quantité de manières la création de mon premier calendrier. Le calendrier est d'ores et déjà en vente sur lesracinesdubaobab.com. À bientôt. Prenez soin de vous, des vôtres et des gens que vous croisez dans vos vies.